Julien, de qui commence Bonjour, Pierrot de Pierrot TV. Ça va bien ça, bah, ça va bien, <rire> bien. c'est fini. C'est bah, presque fini. Ah, il nous reste ouais. une game qui est qui juste, qui juste la finale. Et euh, au vu de la demi-finale, ouais. il y a du lourd. Hein. Mais il y avait de tout dans le tournoi, et c'est ce qui m'a plu, euh, ouais. et c'est ce qu'on voulait à la base sur le, le tournoi, euh, d'avoir euh, à la fois des gens qui venaient de manière compétitive, mais aussi montrer que... C'était accessible à tous, on a des vrais débutants, on a des joueurs, bon, c'était la première partie et mmh. ça s'est plutôt bien passé. Donc pour mmh. l'instant, voilà. Mmh. je suis curieux de connaître le vainqueur final, mais... Euh, Alors en fait, en, en fait, le, le, le, le, le scénario des échanges entre les joueurs, c'est exactement ça. Il y a des gens qui, qui sont venus euh, au Wargame Legend parce qu'ils sont venus chercher. C'est-à-dire qu'il y, y, y a un contexte international euh, qui sort d'un confinement qui a été lourd, où les gens se sont rencontrés sur TTS, mmh. et TTS, c'est pas la vraie table. Tu vois. Non. Donc il y a eu des petits contentieux et il y a des gens qui sont venus à Besançon pour se chercher. Donc il y a cela. Ensuite il y a des gens qui sont venus. Ce sera ma première partie, ce sera mmh. mon premier tournoi. Je vais expérimenter. Je peux te donner le retour de ces gens-là. Ils ont kiffé comme des dingues. Oui, mais je, je, on a toujours été persuadé que le tournoi est un lieu de rencontre parmi tant d'autres et que. Wow. Et il y a un dernier profil, c'est quand les les, les les gros joueurs rencontrent les débutants. Et là, on n'a on vécu que des moments de bienveillance avec mmh. euh, des, euh, des experts qui accompagnent des joueurs débutants et qui leur apprennent à jouer. Du coup, je me dis, The Wargame Legend, waouh ben, On espère. Après, euh, il faudra que je regarde un petit peu ce qui s'est dit euh, en dehors de l'événement euh, pendant, le, pendant le tournoi, parce qu'on a été vite pris par le... Euh, le, le, le... La gestion quotidienne de l'événement, ouais, la bouffe, ouais. faire les allers-retours ouais, pour aller ouais. chercher la bouffe chaude, des choses comme ça. Euh, je pense qu'à tête reposée, on regardera tout ça, on regardera les lives en rediff. Mmh, euh, mmh. Mais pour l'instant, oui, bonne, euh, bon retour. Je suis très content, a priori, l'un des finalistes a joué contre le, le plus gros débutant qui s'est inscrit sans avoir joué une seule partie au premier tour. <rire> ouais. euh, et c'est me dire que finalement... Potentiellement, donc à avoir la dernière game, mais potentiellement celui qui finit premier a joué contre le dernier et a été extrêmement pédagogue. Enfin, j'ai un excellent retour du, du, du joueur débutant qui, qui a vraiment apprécié ce. Le... Il a joué contre Safsouf Ouais. Ouais. Bon. Voilà. Et mais euh, vraiment, enfin, je, je, je... Et c'est ce qu'on prône depuis, depuis très longtemps, de dire que le tournoi, c'est pas seulement un endroit où tu viens pour gagner, ça n'empêche pas. Je veux dire, il y, a, il y a des très bons joueurs et je pense que le niveau était pas mal élevé. Ah ouais, non, là, on a eu un gros level. Eh voilà. Mais, dans le même temps, des, des vrais débutants ont pu vraiment prendre plaisir et on ressort avec plein de... d'apprentissages, de tricks, de choses comme ça. Et c'est mmh, plutôt... Mmh, voilà, mmh. De ce côté-là, c'est plutôt sympa. Après, voilà, le, le, le, le, le, le pari sur les tables, a priori, a fonctionné. Il mmh, mmh, euh, mmh. y a beaucoup de choses qu'on voudrait améliorer pour, euh, pour les prochains et euh, on ne fera que s'améliorer. Mais, ouais. mais voilà, mais ah, après, ouais. c'était... C'est un chouette, c'est une récompense pour toute l'équipe qui a bossé vraiment d'arrache-pied. On en a déjà parlé avec, avec Urla sur, sur les décors, on en a parlé ouais à, avec Nico sur, sur cette volonté de, de, de, scénariser les tapis, de donner une véritable émotion, il y a, il y a des clins d'œil sur les tapis, il y a, tout ça, c'est la, tout ça, c'est la marque, euh, des, des, des, Wargame Legends, et ça. on peut dire que les, les prochains Wargame Legends seront, en fait, euh, vont, vont, vont avoir cet ADN-là, en fait. Oui, oui, oui, non seulement, enfin, non seulement, euh, le, le de rester dans l'univers du jeu de le côté immersif du jeu mais aussi de d'aller chercher ce qu'on trouve pas forcément dans les tournois d'habitude d'aller chercher un thème d'aller chercher euh, une immersion plus complète euh, via les tables via l'historique autour du, du jeu et voilà sans, sans, sans vendre ventre la merche les prochains euh, les prochains warium Laison, le le, le le le chapitre 2 qui sera sur Age of Sigmar donc un tout autre jeu oh qui... Mais je ne l'ai pas dit moi <rire> ben ouais, toi maintenant tu pourras le dire, pourras le dire. Euh... donc le prochain Wargame Legends le, le sera sur Age of Sigmar Sigma. euh, là où l'historique sera basé autour de, des Gloom Spites et euh, de la Mauvaise Lune et oh. pour aller plus loin on a privatisé une grotte euh, pour justement euh, l'événement euh... Bon, je... <rire> voilà, ça, ça va être un, ça, il fera un peu frisqué mais voilà. euh, ça, ça, sera, ça sera ça et après on va enchaîner les Warriors Legends sur plusieurs jeux parce que c'est l'ADN du, du Warriors Legends c'est de dire que tous les jeux peuvent avoir euh, droit au chapitre pour le coup ouais. mais qu'après il y aura une récurrence et le la principale chose ce sera que pour les joueurs de, de, de Star Wars Legion dans le petit formulaire qu'on va envoyer sur qu'est-ce que vous avez trouvé, qu'est-ce que vous voulez qu'on change, qu'est-ce que vous voulez qu'on améliore, qu'est-ce que ce là Le vrai choix final qui intéressera le qu plus les joueurs, je pense, c'est de savoir sur quelle planète on jouera l'année prochaine, euh, sur la, à peu près la même période fin octobre début novembre. Euh, pour ceux qui ont loupé cet événement-là, ben je vous invite à déjà réserver. Là, je peux te dire que la hype est montée et qu'il euh, y en a qui. Après, est-ce qu'on peut parler de. Parler des, des, des trois choix possibles ou oh bah, si tu veux oui oui ah, alors, alors par contre après enfin vas-y vas-y les oui. trois choix possibles à savoir que ne voteront que ceux qui ont participé ouais, ouais d'accord ok pour les autres <rire> euh... Mais ils donneront des commentaires sur la vidéo quand même hein, je le dis hein ah bah peut-être bah, bon, tu... ça nous donnera ouais, aussi si peut-être un, une, peut une, un... une, okay, une tendance une euh, tendance les trois tables qui ont été euh, prévues enfin déjà envisagées euh c'est le monde désertique de Jakku ouais. euh, avec euh, le, le cimetière de vaisseau ouais. c'est Kashig ouais. donc, euh, sur les deux périodes, soit Clone Noir, soit, euh, soit Fallen mm -hmm, mm -hmm. Euh ou alors Scarif mm, donc après, euh, trois, trois thématiques qui peuvent avoir une forte présence sur les tables on change de climat là, hein ah bon changement de climat complète, complète, complète, complètement. Après, euh, après, voilà, c'était aussi, euh, c'est aussi volontaire d'amener vraiment les, les gens sur sur un univers porteur et puis euh, les faire voyager, surtout l'univers Star Wars. Voilà. Enfin, J'imagine que vous, avez... vous rêvez en noir et blanc cette année, non euh, Ça, ça, ça, ouais, ça, ça commence, ça, ça pique un <rire> petit peu. Le, le blanc, euh, le, ouais, je, on, a on va avoir besoin de couleurs là, euh, parce que. C'était long, c'était de trouver le, le bon compromis. C'est extrêmement difficile de faire des décors en se disant, c'est de la neige. Voilà, enfin, c'est un en fait, putain le de le défi. Problème, quoi. Le problème, c'est qu'il existe beaucoup de très très bons produits. Je pense à toute la gamme AK qui, qui est vraiment... Ouais, Clément des, nous en a voilà. parlé qu'il y avait eu un problème de ce côté-là. C'est vraiment ouais. c'est nickel pour faire ce qu'on veut, mais entre la disponibilité et puis le prix aussi, qui, mmh, qui mmh, aurait fait flamber mmh, totalement mmh, le, le prix des tables, il a fallu voilà, trouver le, le, la bonne méthode pour que le rendu soit fidèle. À ce qu'on voulait faire mais que ça soit possible dans le délai dans les choses comme ça parce qu'il s'agit quand même de faire tout ça quoi voilà oui oui voilà après il y a eu des choses amusantes il y a eu des choses je pense que Clément a dû longuement se plaindre sur les 72 snow speeders qu'il a pas il s'en est pas plein il nous a expliqué au début ça m'a pris une heure et demie pour en faire un et puis après j'en faisais sur la fin le premier que j'ai monté j'ai mis à peu près 10 minutes et le 72 e j'étais tombé à 3 minutes 30 par vaisseau vous avez fait les concours <rire> je suis obligé de faire euh... je suis obligé de varier un peu parce que c'est quand même un modèle qui est, qui est... alors est, je, je vous rappelle c'est le, le ouais. modèle de ouais, chez Revel. on en a parlé ouais. euh, voilà. c'est pas le, pas le ouais. Star Wars Legion il est euh... référencé c'est référencé là sur euh, le site ou encore du ça, du le sera, ou... ça le sera voilà. euh, alors j'ai envie de dire lundi ça non. me semble pas probable vous allez vous reposer voilà, un dans, un peu la, peu. Dans, la, dans la semaine euh, parce que du coup en fait on est devenu revendeur Revel mmh, et mmh. donc on va proposer toutes les, matec, les maquettes Revel d'ailleurs ils ont eu la bonne idée de faire le Razor Crest j'attends juste de savoir l'échelle. Étonnant ça, ça, <rire> Je reviens juste quand même sur une bombe que tu as larguée, l'air de rien, en début d'interview. Une une, un peu tournoi peu. dans une grotte Un tournoi dans une grotte, tout à fait. Euh, on est dans une région calcaire, euh, donc il y a beaucoup de grottes, etc. Et il y en a certaines qui sont privées ouais. et qui sont accessibles au public, qui qu sont sécurisées, familles, ouais. Ouais, ouais. et qui sont d'ailleurs classées euh, au... Auprès de, de, de, de l'UNESCO. Ouais. Euh, et c'est parti, je pense, d'une blague de. Ouais, c'est genre, ouais. vous faites des paris, les mecs. Euh, qui a dit, ouais, non, mais après, autre, voilà, on va faire dans une grotte, etc. Et du coup. Chiche. Je, ouais, presque un peu chiche. Euh, donc, ça va nous poser beaucoup de, de questions sur l'organisation. Le, le, on va falloir, du coup. Amener le réseau internet dans la grotte, puisque ouais, on aimerait les ouais. gens qui vont streamer aussi. Mmh. Euh, c'est d'autres défis, c'est d'autres euh, d'autres problématiques, euh, mais je pense que ouais, l'expérience sera sera un petit peu sympa. On va voir, etc. Donc, euh, je sais voilà. pas si ça se voit là, vous êtes un peu loin, mais il y, y, y a un sourire oui, de oui, oui, jubilation. C'est <rire> oui, pas, c'est pas évident parce que quand on dit ça aux joueurs, ça va être dans une grotte, enfin on peut avoir plein d'images en tête, on peut avoir plein de choses. Euh, après, il faut que ça reste jouable, il faut que ça bien reste sûr, agréable, faut, sûr, que, ouais. faut que les tables restent compétitives, faut mmh, que, voilà, mmh, mmh. c est, c est, il y a plein de choses à prendre en considération, mais voilà, le lieu à chaque fois sera intéressant. Ici. Le lieu, est, le cadre est très très joli. Ouais, on est dans ben, un ben, cloître. Ben, ben, ben, faire l'interview dehors, c'est sympa aussi. Euh, c'est un peu frisquet là quand même. Trois euh... degrés, ça va. Ouais, 3 degrés. <rire> ouais. Mais euh, voilà, il faut que le lieu aussi fasse voyager les gens. Ouais, voilà, peut-être qu'on se rapprochera des gens de la Citadelle pour faire quelque chose de plus historique. Enfin, voilà, il y a, y a des choses, il y a des choses à voir. On a une belle région, on a plein plein de choses à mettre en avant. Et puis, on est suffisamment bête pour... Euh, pour tenter l pour, pour, pour se dire « Tiens, ça, c'est super compliqué <rire> et totalement... Euh... <rire> bon, voilà. Allons-y » on va le faire. Ça aura un rendu, euh, voilà, euh, j'espère très bon. Puis après, on se posera la question, est-ce que est-ce que ça rime à quelque chose de le refaire dedans, d'agrandir de voilà, c'est toutes des questions euh, qu'on se pose aujourd'hui sur les retours qu'on a eu sur le tournoi. Euh, j'ai pas discuté avec mon anglais absolument horrible avec les joueurs allemands euh, sur le fait que ils ont en Allemagne, ils ont l'habitude de plus gros tournois, ouais, tournoi ouais, autour de entre vrai. autour de 100 personnes. Mm -hmm. Par contre, ils ont jamais eu un accueil comme ça, ils ont jamais eu des tables comme ça, et ils ont envie de revenir euh, entre guillemets en force. Et euh, j'aurais plus envie aussi que la communauté française ait envie de s'emparer de ces événements et de venir aussi en, en, en masse, puisque. Ah non, mais alors ça, ça va arriver parce que de toute façon, il euh, y a des Français qui sont venus ici parce qu'ils savaient qu'il y avait des Allemands qui étaient ici. C'est la chasse aux Pokémon. Oui, oui, ce mutuel. Oui, C'est-à-dire euh, ouais. que les Allemands sont venus chercher des Pokémon français, ouais, les Français ouais. sont venus chercher des Pokémon Allemands. Donc, si plus d'Allemands viennent euh, euh, au Wargame Legend, plus de Français euh, viendront aussi. Donc, c'est un échange. Et puis, on va peut-être éveiller les aussi Belges. les Belges. On va peut-être. Ouais, euh, voilà, euh, un euh, Néerlandais et un Suisse. Non mais regarde celui-là. <rire> ils font les, ils font les oui, il y avait un ben, Suisse également, ouais. ouais. Et donc euh, voilà. Après, euh, on n'est pas fermé à, du tout à, à qui vient, etc. On, on est capable de parler anglais bien mieux que moi bah, dans, dans l'équipe. On a un translate euh, et, euh, voilà, je... qui, qui, qui aide et ce qui permet que même des joueurs débutants qui parlent pas du tout l'anglais puissent partir jouer contre des étrangers de mm -hmm. manière très simple et très sympa. Mm -hmm. Voilà. Après. Je suis content, on arrive à la fin. Il y a un peu le stress qui redescend. Il y a, y, a, y, a, y a beaucoup de questions, il y a beaucoup de trucs qu'on a vu. On s'est dit tiens ça on aurait pu faire, ça on aurait pu améliorer. C'est des choses qui voilà qui s'amélioreront C'est le bon moment là vous allez vous, vous nourrir du retour d'expérience et puis vous ça, allez ça. vous allez grandir bon, de ça. Et, en puis, fait. et puis voilà. puis après il y a peut-être des choses. Peut-être que sur les streams il y aura eu des questions qui qui nous en local on n'aura pas forcément vu. Ouais, euh, ouais. Qui, qui seront peut-être intéressantes. Voilà, je voyais que les premières journées, il y a beaucoup de gens qui se posaient des questions de c'est quoi Steven, etc. Alors que mmh. nous, on a eu l'impression de... Plutôt bien communiqué, mmh. bah visiblement il y a eu un trou dans la raquette à un endroit donc il va falloir trouver euh, ouais, juste équilibre pour que ça, ça se passe et puis que, que d'édition en édition, de chapitre en chapitre, on, on arrive à contenter tout le monde et que ça soit un vrai bon moment de partage. Euh, voilà, là pendant que je fais l'interview, ils sont en train de manger euh, des lasagnes à côté, ça. Euh, chaudes. Ouais, ah, nous, non, on, on mangera les mange pas froid, <rire> <rire> Voir, je les mangerai pas parce que je vais renchaîner sur le sur, sur, ouais, sur ouais. live d'après, mais je, je sais pas grave, mmh. je sais pas, mmh. ça va. Oui, moi aussi, enfin, j'ai un peu de l'argent. Le mot de la fin le mot de la fin, bienvenue. Euh, ça paraît, ça paraît bizarre de finir là-dessus, mais bienvenue parce que on va continuer, on va faire de plus en plus. Enfin, croyez-nous, on va faire des choses de plus en plus dingues, de plus en plus grandes. Euh, le but, c'est pas de faire trop gros. Le but, c'est de faire mieux, c'est de faire euh, plus vivant, plus immersif, plus rigolo. Enfin, voilà. C'est donc bienvenue Enfin, voilà, si, que vous ayez été là ou pas, loupez pas le prochain, venez. Enfin, voilà. On, on, ouais, on, est on bien. essaiera de vous contenter au maximum. Donc, bienvenue et puis, euh, et puis à bientôt. Franck, on toi, rends-toi. ma foi.